Comment on apprend à Saint-Plon Notre but, c'est former des professionnels du numérique compétents en situation de travail. On aurait pu faire des cours théoriques avec des manuels et des polycopiés, vérifier par des quiz que tout est su par cœur, imposer d'être assis sans parler des journées entières, ou encore attendre des apprenants d'absorber le savoir comme des éponges. Mais ce type d'approche provoque de la passivité, du stress, de l'ennui. Pour devenir compétent en situation de travail, on a besoin de s'immerger, comme dans un simulateur de vol, de s'entraîner à avoir les bons réflexes sans risquer de se cracher. Devenir compétent, c'est être capable de combiner des compétences en fonction des situations de travail. Concrètement chez Simplon, ça donne quoi La formatrice Elisa donne un brief projet sur Simple Online à Daria et Alex. Les deux apprenants doivent réaliser ensemble un site web pour un commerçant local. Lui comme elle cherche sur Internet, découvre les tutoriels, consulte des ressources et commence à produire. Instinctivement, ils essaient, testent, échouent, réussissent, continuent ce qui marche, arrêtent ce qui ne marche pas. Si Daria et Alex bloquent, ils s'entraident et développent leurs propres techniques pour surmonter les difficultés. La formatrice les oriente avec bienveillance, les aide à se poser les bonnes questions et célèbre leur réussite. À force de persévérance, ils construisent leur site qu'ils seront fiers de montrer aux commerçants. Décryptons ensemble les cinq mécanismes de la pédagogie Simplon. Action 1. Le formateur implique les entreprises et propose des projets réels. Réaction. L'apprenante adopte une posture professionnelle et formule ce qu'elle sait faire. Action 2. La formatrice confronte à un problème concret. Réaction. L'apprenant voit son attention attisée et veut apprendre pour résoudre. Action 3. Le formateur met l'apprenant au centre et devient facilitateur. Réaction. L'apprenant s'autonomise et reprend confiance en lui grâce aux réalisations concrètes. Action 4. La formatrice donne un cadre sécurisant et bienveillant. Réaction. L'apprenante peut se tromper et donc s'améliorer et grandir. Action 5. Le formateur donne des projets en groupe favorisant l'entraide. Réaction. L'apprenant collabore de façon professionnelle et doit formuler pour faire comprendre. Donc non, pas de cours magistraux chez Simplon, mais plutôt un parcours professionnalisant où chacun contribue à la progression de tous. Après tout, plus vite on se trompe, plus vite on y arrive.